OMG les ultras, à l'attendant Warzone 2 et Modern Warfare 2, je lance une grosse game for fortune keep. Vous allez voir, la game c'est une boucherie, une plus de 30 kills, que des headshots monstrueux. Pensez à liker, commenter, abonnez-vous. T'as vu pour Jukais Mec, j'ai vu gros. J'espère qu'il va se remettre sans séquelles, qu'il va se remettre bien, tranquille et tout. Oh baby, sexy shot il est quoi, Jukaze Si j'ai bien lu le tweet, il est dans le coma. Oh, attends. Il a fait une crise d'asthme un peu, un peu badass, je crois. Et euh, du coup, quoi, ça fonctionne quoi Mais il réagit bien aux médicaments et tout. J'espère que ça ira pour lui, tu vois. Ouais, voilà, grosse force à lui. C'est sur Twitter le message. Ceux qui veulent envoyer de la force ou quoi. Tu pourras le refaire venir, euh, tata, tu crois le... Le monsieur de la chaise. J'ai perdu beaucoup de poids, donc il faut la réadapter maintenant. Je suis d'humeur à jouer avec mes armes, on dirait. J'ai pas envie de rigoler. Vous êtes sûr Ils sont où les méchants C'est vraiment trop fort, les gars. Cette arme est trop puissante. T'imagines Il vient d'acheter ses armes. Je le fume. Là, il réapparaît. Il se dit, tiens, je vais retomber sur mes armes. Il se prend un tracking de ouf avec une frappe. le tracking était parfait. Est-ce que mon aim est de nouveau tranchant C'est une bonne question, ça. Est-ce que je suis de nouveau affûté comme les blés? On dirait bien que oui. On dirait bien que oui monsieur. Oh, God. sexy movement. Oh, man, sexy position. Oh, sexy spray. Oh, man, all of that is sexy. Yeah, correct. Ok, correct. Let's go! Yanni yanni Je suis en train de un petit C'était une petite démonstration, chat! Je me disais que si je me concentrais, je pouvais quand même faire des 30 kills! GG, man!